Alors J'ai envie de mourir. Ah bah, Les noms de des leaderboards, c'est... Ouais. Pirate. J'en fais une dernière. Hein. La dernière puis après j'arrête sinon bah, ouais, je Bah on va faire la dernière du stream alors. très mal à la tête. Euh, host Moi j'ai mal au bras. Oh la musique bon. oh. J'ai pas l'habitude de, de faire autant de sport. Oh mon Dieu. Voilà. Et Comment est-ce qu'on se vote demain Je passe au travail. Nice. Pour le moment, avec, ah, avec cette <rire> musique incroyable, on s'est vu 100% de mais, mais Charles, mais Charles mais... tu vois tu vois le chambrage, tu vois pas le soutien qu'il y a derrière. Mais oui. Balka, Balka. Pourquoi bah, il y a... Je pense que la musique est nécessaire pour le stream. Ah non mais ça, je pense que c'est... Euh, parce que c'est vraiment la meilleure musique qu'on puisse trouver. D'accord, je pense que c'est Twitch qui bug. Hein, parce que même sur la chaîne Soleil Suprême, on a plus les trucs. Donc je pense que c'est Twitch qui bug. Non, no worries. Non parce qu'il n'y a plus aucune icône. Ah d'accord. Un peu comme Dab, ouais, c'est ça besoin de rire yaya je sais que t'as ouais, hâte d'y jouer je mais Mais euh... ta... moi j'ai toujours mon ta... truc de mode donc euh, je... je sais pas machin la. C'est bon j'aurais essayé à me mettre des... ah, Je le vois pas chez moi en fait, ton truc de mode. Donc ça doit être euh, Ouais je, je voyais plus Soviet Supreme en mode non plus donc euh. Alors Ouais ah, ça commencé Attends quoi mais faut aller où en fait Ah oui faut aller, attends. Ça faut taper ah, dans le canon. D'accord. Et ensuite faut faire. faut juste jouer au canon. Waouh Ah c'est ça, oui j'avais vu Bazaar. Waouh Wow, wow. Bas gaza hein Ah vous êtes sérieux <rire> Ça a vraiment l'air horrible à jouer, ça l'est. Ah ce que je suis Ah dommage Allez. la yaya Ah oh, c'est moche Mon jeu, il a 10 fps mon jeu, ah. je déconne vraiment pas T'inquiète, t'as voix aussi t'as 10 fps <rire> Ah bon non mais on fait oh ça bon pour vous Oui Putain oui, mais avec les canons ça va être n'importe quoi ah, oui. Mais oui, être oui. oui, non mais oh, là, là, là ça y est, c'est le... Le jeu commence Le jeu commence Le jeu commence enfin Mais ce... Oh non c'est proche Mais barrez-vous Toi barre-toi putain mais, mais tu pars en dernier aussi Ah non, Attends Pousse-moi Balka. Pousse-moi Non T'es ouf toi Y'a déjà ton bolos oh. de cum qui m'attège, c'est bon Mais oui Samy, c'est... Ton bolos de cum de <rire> Pourquoi tu parles comme un mère <rire> Alors les jeunes On est entre les, cum Les jeunes <rire> <rire> C'est ça l'idée d'un thème, <rire> thème pirate. C'est thème pirate, c'est thème... thème, thème puis du fou quoi. C'est plus en crois. fait, il faut juste toucher le bord du canon. Oui, il faut, faut... Là, faut, doit... il faut aller où Dans l'autre canon, à la dans, dans le Oh là là, oh, trop fort le trickshot. Oh, oh, y a un autre canon. Mais avec tes trickshots, ouais, <rire> mais faut que t'arrêtes. Armington, trop fort. Mais oui. Armington, oui, trop là. fort. Armington pro-gamer de Goldfinz Je me suis pris le trucs. Oh Oh All in one All in one C'est pas une musique de pirate Samir, ça c'est la musique de la mairie de Challenge sur saône <rire> <rire> oh, <rire> oh, <c 'est... rire> Rythmé par les rires, enfin par les grincements de portes de Fly c'est euh, qu -ce impeccable. Qu'est-ce que tu attends de moi, bande Mais rien, mais rien. Voilà, je me Ah, parfait. Oh, mais non. <rire> non, pas je... Oh, non, je suis pas jusqu'au coca. Putain. Jusqu Putain, pourquoi je vais Non, mais qu qu qu qu'est-ce que je fais C'était quoi De dans la maison. Qu'est-ce que je vais Oh merci Flyaya, merci, tu es un amour. Ah, elle canonne. Elle canonne. Quoi C'était pas là Quoi L'arnaque, señor. Et alors. ce qu'il faut aller Easy. Faut aller dans la fenêtre, mon dieu. Je me suis fait full arnaquer par le jeu. Me, je Allez, c'est beau ça. ça, birdie. Putain, mon jeu il y a 10 FPS. Nya, toujours à se plaindre. c'est bon, je fait en birdie, ok Bah c'est bien, écoute. En birdie, en 10 FPS. Ouais. <t 'es> bah, bah, bah, bah, bah. D'où je suis dernier, là Qu'est-ce que c'est que ça bah parce que t'as mis plus de coups que les autres en fait Ouais c'est euh, C'est comme logique. ça que ça se passe le golf en fait non, tu vois, genre, je, genre je suis surpris d'être dernier depuis tout à l'heure OUI OUI Je oui se décale un peu ah, oh ma, ma souris elle veut plus ça marcher Oh non oh Tu l'as vu non! Oh oui ah! Non! Retombe, retombe, retombe! retombe. Est-ce que quelqu'un a vu ce que j'ai fait? Yes! Ou pas oui, oui, vu, oh, yes! C'est pas vu, non! Yes. J'ai tapé, euh, tapé direct dans le trou, je suis ressorti, je suis sorti de la map et je suis revenu là dedans Ah, oui, moi aussi! C'était un super moment! Armington! Ah, oh, dommage! Il s'est envolé! Un birdie! On va le faire en deux fois! On va le faire en deux fois! Oui, faut le, il faut le mieux le faire en deux fois, oui! Euh... Euh... Ouais. ouais! Ah, ouais! dommage, par contre! C'est euh... facile là! Ah ouais <rire> Alors, un petit ah peu non. moins fort Quel... Oh J'ai cru que ça allait passer avec le chafounage euh... Alors, un petit peu moins fort Nice, ça nice. Oh wow. là là, mais Armington oh. avec les trickshots Incroyable ah. Non ah. Non, <rire> non. Wow, wow. Oh wow C'est Waouh Wow Wow Wow ouais, C'est fa... Fred le premier Mais évidemment ah, c'est n'importe quoi le daron, de... Le da, <rire> Le dar, <rire> Je suis deuxième C'est pas, pas de normal Faut aller où Mais dans le trou euh... Fly. Ça, pour... à chaque camilla. fois que tu dis un truc comme ça Je <rire> crois <Un rire> mais, euh... mais que c'est le truc soir, que t'auras oui. le plus dit ce soir Dédé Oui Mais je suis dans une autre ah, map Pourquoi j'ai volé Pourquoi je suis slow Mais pourquoi t'y allais dans l'autre map aussi mais, mais j'ai pas fait, fait exprès, je suis commencé à dire. Ah, mais putain, t'aurais pu me pousser! Bah oui, mais, mais j'aurais pu euh, partir. Bah oui, mais t'aurais pu me pousser, tard, on, on bon serait allé ensemble. Mais quel jeu de con! Je suis en OB. Les chapeaux sur les balles, c'est un concept intéressant. Ah oui, j'adore. Mais c'est pratique ai quand la balle roule. Oh, c'est joli, Fred! <rire> <rire> J'aime beaucoup! Offrez-moi des clubs si vous voulez. <rire> oh <rire> Crois-tu que tu m'aurais rentré, quoi? <rire> ah, j'aurais dû rester, j'aurais dû attendre que Fly joue, quoi. Oh, j'aurais fait exprès de. De faire deux coups pour pas te toucher. Oh, mais du coup, on est je pourrais faire un coup en plus et ça mérite très bien. Mais Fred, d'où on est à égalité Ah, nice Alors ça te montre une et fenêtre, mais j'ai pas confiance, vais allez dans l'autre. Ah, J'aurais dû avoir confiance <rire> et Il y a une fenêtre Ah, il se a okay. c est... C est un Ah putain Ah non, mais c'est quoi ce. Ah, ah oui, il y a ça un. En va dans -même. Okay. Ouais, il faut aller où Mais ah, cassez-vous mon... Mais toi, c'est toi! Casse-toi! Merci Fred! Ça va maintenant? Mais Ça va maintenant Mais putain, mais! Mais quoi, mais c'est quoi ce arnaque de merde? Hop là! Où est-ce qu'on va? qu'on va? Oh non! Oh non! Mais on est bloqué, bébé! Ça peut mourir! Mon dieu! Armin, le petit chapeau! -t -t ton, ton sombrero a beaucoup de succès sur le chat Oui, apparemment. Je veux mourir. Putain mais quoi Mais je suis mort J'en vois plus Ah, ah je enfin, bah ah, vais couper la musique. Où est-ce qu'on va Ah c'est là-bas. C'est là-bas. Je vais la réduire. J'ai réussi à m'aligner. Mais je vais la chanter alors. Non parce que c'est encore pire parce que du coup elle est en décalé par rapport à mon musée à moi. Il y a tout le stream qui va retrouver ton IP, ils vont te. Ils vont... Ils vont... te... Okay, <rire> ah ouais, avec Gilowell tout ça. C'est ça. Ils vont te... Ils vont te squatter. Tout ça à cause d'une minorité de merde <rire> <rire> Mon dieu... Oh mon dieu, c'était de la merde. En mode relax. Comment je suis encore dernier avec ça En <rire> mode relax. Mais parce que tu es le plus mauvais Mais oui Accepte-le une bonne fois pour ça. toutes. Non, c'est parce que je fais des genres de trucs, quoi. <rire> <Play>. Quoi <rire> un gamin. Quoi? <rire> Mais je t'ai rien fait! Mais arrête! Mais je t'ai je, je viens littéralement de taper mon. Quoi tu parles? Oh ah non, non, s'il le jeu! Oh bah, c'était triste! Ah oui! Ah, oh, cas, merci, Diddlez, tu m'as pas, fait passer l'obstacle! Pas. Ah tu m'as fait passer, nickel! Par! Team Armin! <rire> bah, gamin, Didel. <rire> Ça y est, il y a des Team Armin <rire> sur le chat! Merci, Ça fait une et... merci team Armin non mais a, ça fait depuis que Didot, euh, il est là pour me, pour le serveur me faire existe. Du jeu. Ah c'était intéressant comme coup cette Didier. je joue ça. avec obstacle. Tu joues avec handicap. Ah putain Eh hey, oh Tu m'as replacé. Ouais, ça, euh, okay. Alex il veut qu'il donne un peu. Parce okay. que je dis que Didier Fassin et Martin Freeman se ressemblent. Ah mais oui mais c'est une vieille théorie ça. Attends je vais les voir à quoi il ressemble. Il ressemble à rien. <rire> Fassin. Et Martin Freeman ben, à... ressemble à Didier Fassin Non, je suis désolé, euh, je, je vois ce que tu... <rire> Regarde un peu vide euh, Bah Eric Fassin alors ressemble plus que Didier Fassin Elle l'a ah, du... <rire> j'irai voir après alors Quand j'aurai gagné Quand j'aurai gagné Ça par exemple c'est les maps de merde pas Ah, j'adore J'adore Ah Ihh Ouf Ah Mais... oh, putain ça a failli passer ça Mais Diddle ça, ça se fait pas je, jeu... Non <rire> Non ça j'arrête, allez ah oh, non j'ai volé pourquoi j'ai volé je... allez non de l'enfer aïe, aïe, aïe. Euh, des... comme à chaque fois qu'il faut mettre de la puissance oh je n'arriverai pas t'as pas besoin de mettre de puissance hein, t'es juste à passer à droite de passer à droite mais oui à gauche je veux dire ah il y a un pont a... je n'avais pas vu le pont <rire> <rire> je n'avais pas vu le pont mais mon mais qu'est-ce que... oh mon dieu alors Eric Fasson. Oh mince je suis désolé il faut mettre les deux photos à côté alors attends non mais je, je sais quoi non, non. Palabam, palabam, il ressemble. maintenant C'est c'est Martin Freeman et Je suis désolé Je suis pas d'accord. Ah Ah ça valait quoi comme une mission <rire> Ça va, ça va, c'était va. hein ouais Pour un premier essai. Ouais. Ah, Balka, tu plus fais plus quoi plus là Mais non, mais il y a Flay qui va me taper de toute façon. Donc on va s'amuser. Ça va être mais drôle. Mais donc tu cèdes à la terreur Oh bon, ah, joli, Flay je je je je Tout ça <rire> pour faire ça, Balka. Balca, tout ça pour faire ça Regardez-le J'ai mis de la puissance Et ça n'aurait pas mis Attends, je glisse. Je ne glisse plus. Peut-être que Balka va m'aider. Bien sûr. Elle est belle. Bonjour voyageur. Ah mais sérieux Oh là là Il, Il oh. sort Non. Oh oui <rire> Oh là là Ça fait des trucs de gamin sur les internets. <rire> oh merde ce que vous allez. Ah Ah Oh, euh... <rire> <rire> <rire> je te dis... de... oh non c'est dégueulasse là, Parce il faut Vous, vous il faut rappeler qu'on fallait tirer sur des cibles ah oui waouh wow. faut, faut aller où là Waouh il y a une des cible des en fait il faut tirer dessus ah mais faut pas tirer au centre non d'accord faut taper je non. sais pas pas wow. pas au centre wow. ouais, wow. pas... hey, mais, hey, mais ces mouvements de caméra ça me fait ah. la gerbe moi aussi un peu plus je suis bon, à je Et... sais pas les canons c'est vraiment le pire truc ah mais c'est incroyable ah, j'ai arrêté voilà. le canon Mais toujours plus, les canons Mais c'est quoi, là Il est censé aller où, le dernier canon, là Mais il faut taper sur la cible en face du trou. Mais pourquoi je te réponds alors que t'es ah, un tarbas. Parce que je suis... Quoi, ça te... Quoi Mais qu'est-ce que quoi <rire> Nani Nani the fuck. Euh... Comme le dirait... Euh... Hein Merci, mmh. Fred, pour tes conseils, Ouais, j'aurais jamais dû te les donner d'ailleurs. Ouais, parce qu'en plus, heureusement que t'es parti vite de devant moi, parce que je t'aurais dit <rire> <rire> T'es vraiment un gros taré. Mais là. sérieux <rire> Mais genre, mais sans aucune ronce de respect. <rire> ah, <rire> ni de remords, <rire> ni de regrets, ni de... Ce... évidemment. Qu ce qu'on a de qu la gratuité pure. Qu'est-ce que Alors, qu -ce sur, ce, sur ce, sur ce canon-là, tu vas sur la cible en face de toi. Oui, ça, ça, ça okay. oui. Plein Hop là. Là, j'ai répondu oui mais là je vais. En haut à gauche t'as trois cibles, tu choisis celle du milieu. Ça Et tout va bien. Ça en haut, Tu vois t'as le drapeau. Oui. Et au fond, t'as trois cibles. Celle-là je, je sais pas, je vois pas où tu vises. On va dire que c'est là. <rire> <rire> <rire> mais t'as l'aide normalement <rire> Pour te placer <Non>, <rire> Mais c'est... Mais Balca, Mais non, mais j'ai visé celle là. du milieu Mais bon, il y a une t'as une Putain, mais... T'as un viseur et tout Ouh... Ouh... Oh là là... Oh là, faut aller où Oh, ouais. je tente le trick Ah... Alors, bon, pas ça j'ai abandonné la vie. Le ok, je n'ai pas triqué. pas triqué <rire> <rire> Ah, mais si, un peu, au final. Ah non, j'arrive plus à tirer. Mais qu'est-ce Poussez-moi non, non bouge hein, C'est un ordre Est-ce que tu nous gênes Eh bien oh, j'ai un, un petit peu triqué quand même au final. Ah, ah Pourquoi Salut du thread. Non Esprit Shonen, oublie jamais. Toi et moi. Eagle, soir. Mais ouais, Esprit Shonen. Shonen. Est-ce qu'il faut aller dans ce trou, Badka Oui, il faut Je sais pas Je sais pas <rire> si je, suis per... <rire> je suis personnellement du reine de la manipulation. Du naine de la manipulation. Du reine <rire> Du naine. <rire> du reine <rire> Ah, ah, hein. ah, ah c'est pas je, un vrai Wib, il s'est trompé. Je sais plus que ça, mon <rire> Mais ton naine, c'est le renforcement, vu que t'es gueule. Ah oui, oh c'est vrai. Ah, et moi, je suis matérialisation, alors. Oh ah, bon. ah, mon dieu, ça va être horrible. Je dire okay, mais non, ça va être trop bien. Oh je juste pas faire comme oh, moi. Oh, je suis suffit de viser des bateaux, je suis ou je suis ça va. C'est dans le bateau. Ah non, tu peux traverser à l'eau Mais il faut traverser, il faut traverser. Ah moi j'avais visé les bateaux exprès. Aussi. Ah non, je me suis fait euh... Je n'ai pas un bateau. Oh, oh non Oh, quel oh. joueur Quel joueur incroyable Ah, ah je, vais je vais casser mon... Je vais manger mon micro. Vas-y, fais-le Ah, il est <rire> du coup Ah mon dieu... Dès qu'on croit que ça peut pas être pire, ça l'est... Mais c'est ça, Zéa. Remonte ah, mon ah Dieu. mais comment on fait pour double bogey Je sais pas, j'ai envie de mourir. Non, il faut plus fort, Fred. Est... Il faut plus fort. Mais oui, mais comme je te dis, dès ma... qu'il faut faire fort, moi il y a, je ah Il oui. y a deux poids de mesure, quoi. Merde, c'est le meilleur. C est... C est ce ah Fred, oh, Fred. Oh, Fred. <rire> Je perds de la vitesse. Ah bah je oui. Je perds euh... de la vitesse. Non, plus fort, Fred. Mais t'es Que de vie. rire mais je te dis que je ne comprends pas Alors, moi, Fondidels Recule ta souris au maximum Alors, peut-être pas quand même La vitesse d'impact joue Fred Oui, la vitesse d'impact joue Mais je fais comme je peux. Après deux heures et demie de jeu Recule et avance Les idiots apprennent que la vitesse Recule et avance Mais ce que vous allez découvrir, c'est que la vitesse de mon pied dans votre cul, ça va arriver Oh, on va se calmer Non mais passe oh, pas, voilà, pas vois, qu quand y oh, il y a des bateaux Allons Mais je voulais tester la vitesse Du bateau On oh, teste la vitesse dans le bateau C'est malin, ça Et... Ça va mal se mettre, tout ça. Mais non oh, oui, là, euh, Voilà Au moins, oui De <rire> toute façon, je vous déteste Est-ce que tu as vu <rire> un homme d'exception Mais... Ah, ça bloque pas du tout ça <rire> Mais qu'est-ce qui bloque Ah bah il n'a plus eu... le temps <rire> Non, Et je suis quand même rien. dernier après ça. Et je suis, je suis quand vrai. même deuxième. Oh, je suis plus dernier, nice. Oh, j'ai tellement oh est... Non, non, non, Allez, non, non, mais non, non, non, non, non. Lidl, Spar, Lidl, Spar, s'il te plaît. Faut aller ah, où après ah, oh, Faut aller loin. Ah, là-bas. Ah, oh, c'est un trou, ok, j'ai compris. Quel en Faut aller où après Ah, là-bas. Ah. Ah, là mmh. mmh. ah. Oh, je le tente. Oh non, Fred. je fais du beau jeu. Mais quel jeu, mais quel jeu, mais quel jeu Oh Oh Viens joué oh oh, La barrière oh, putain Quelle quel vie oh, non, okay. Ah, <rire> Ça oui. fais, Non Ok. ouf! C'est euh, Ouf Avec le canon Ah euh, allez, oui après Entre les là, arbres allez. Ah ouais. Putain Oh mon dieu mais Il y a moyen de faire un eagle oh, oh. Un eagle facile Easy eagle il est plus pénible pour nous, Samy, hein, que pour vous, je pense. Ouais, oh, ouais, donc... Ça, je peux l'assurer. On n'en veut, veut plus. Allez, j'arrive enfin dans le j canon. J'ai honnêtement une migraine, alors que j'allais très bien aujourd'hui. Très ah, mal, mais j'en ai pas. Si vous bloquez au début, je peux vous donner une astuce. Ah, mais non, c'est bon, pour, pour Balka. C'est en fait qu'il fallait passer par le petit monticule sur la droite. Oui, la, petite, la petite dune de sable. Ah, il y avait un monticule sur la droite Ouais, qui permettait d'arriver directement à côté du canon ou ouais. sur le canon. Ça permettait d'éviter le, oh, euh, le trou mais... noir en fait. Non mais c'était bien oh ce que t'as fait. Bébé. Juste un peu plus à gauche. Allez bébé, Et vous me regardez. Oh oui. oui. Non pas oh du tout. Allez bébé, tu peux le faire. T'as 30 secondes. Ok t'es large. Une part de des nice. <rire> <rire> ça a <failli> <rire> de pas <rire> passer, ça. Après, oh, après, la euh... aussi. Ah non pas de galette. Après en t'as fait tartiflette. Ah ouais, non mais je commence à avoir la dalle en fait. <rire> Pfff. Mais cassez-vous! Oh j'en peux plus. Oh, j'en peux honnêtement plus. Un peu trop tard. <rire> je suis à LTF4. Ah, voilà, Fred, un Fred, trop beau. C'est comme ça que ça joue. Birdie. Ah oui le compte de je connais. Oh ah si proche, non, j'ai raté. C'est le père d'Elisa. Ce qui est bien, c'est qu'il ah, y a eu un, eu un pas premier pas jeu de mots, on a fait comme si on l'avait pas entendu il y en a comme.. Ouais, c'est quoi Oh <rire> ah, non Oh ah, non Dédé Arrêtez. Ah. Arrêtez. Oh oui Oh, oh oui. Pense <rire> ça, ça, <te rire> ça, il y a et se prend le mur. Mais la salière sur les chapeaux des autres, ça fait vraiment pellicule, c'est ouf. Oh, oh, déjà, bon, dis Ok, arrête-toi maintenant, arrête-toi, arrête-toi. Ça ne s'arrêtera jamais. Nice, Putain. Ça, euh... Nice ça, nice. Pense ça, il y a Diddle. <rire> Pourquoi tu fais aussi fort C'est pourtant facile. <rire> <rire> ah, mais non, non mais il faut ça, faire plus fort que ça. Ça, c'est un mur, ça, Diddle. Diddle regarde, c'est facile depuis le début du jeu, pourtant, t'as appris à doser. Ah là là. Mais dis-donc, ça c'est beaucoup <rire> trop fort, Diddles, enfin Oh moche Oh my moche pourquoi tu fais oh aussi moche. fort, Ça alors qu'il faut faire oh moins foche Mais pourquoi je veux pas marre les cartes c'est juste pour ça qu'est-ce qui t'arrive, Diddles Voilà, c'est comme oh my ça qu'il faut, <rire> qu il faut <rire> faire C'était pas, pas faire, le bon coup en fait voilà. Il faut faire comme ça, mais pas là <rire> C'est pourtant simple Voilà, pareil, comme ça, mais pas comme ça Comme ça, mais oui, mieux dosé, en fait Je supportais ça Ça, ça c'était nul, il faut faire plus fort Ça, c'était de la merde Voilà Ça, c'était trop fort, tu vois <rire> Quel enfer! Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole! <rire> ce qui est bien, c'est que je sais que je vais être pris pour cible sur tous les prochains trucs! Oh! D'accord, je viens de faire une Fred! <rire> je viens de faire une Fred! Mais je vous emmerde, mes petits potes! Oh! Oh! Fred. <rire> ça va. Attendez, je peux plus viser. Ah, c'est bon! Je vais me ce qu'il fallait faire et c'était pas du tout ce que j'ai fait. Non Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce <rire> que j'ai fait <c 'es> Mais quoi, <rire> Mais quoi <rires> Allez s'il plaît le jeu s'il te plaît Sois sympa Oh non oh sympa. Coucou Dédé. Quelqu'un me parle Toi <rire> j'attends qu'on me fasse rentrer ah dans le trou hein. ça, Mais je vois pas la zone pour viser Allez encore Ah moi j'attends complètement qu'on me fasse rentrer dans le trou J'en ai plus rien à foutre. fout Malka fait voir rentrer dans Trop le trou fort là Trop ah bah moi j'ai pas le temps. Moi j'ai pas le temps. Ah. Moi je... le tour Allez Vroom pousse moi roudre. Moi je... Moi j'utilise <rire> même pas la cible. <rire> <rire> vroom, t'as essayé de me sortir Je suis outré Dédé rentrer dans le trou s'il te plaît. Vroom, t'as essayé de me sortir Mais j'ai fini Connard Y'a plus que toi <rire> Mon dieu... <rire> <rire> <rire> <rire> Oh oui merci Va oh, bien te faire foutre Oh Valka Oh je t'aime Est-ce que ma reset Non oh. c'est bon. Oh, okay. Je t'ai poussé quand tu veux Valka. Ah non va te faire foutre. Mais. <rire> Reste <rire> loin de moi. D'accord, tiens. T'es sérieux T'es sérieux Je vous déteste tous. Oh j'ai Je pas de Pourquoi je tu nous détestes t es t es déjà Mais parce que vous me poussez tous comme Balka avec teuf, mais j'ai rien fait! J mis ce ah clic. oui, donc là il va falloir mettre de la puissance. Oui. Ok, donc attendez-vous à ce que je fasse 14 coups. Allez, je vais partir. Et ah. on vole là! Allez, oh, allez! Ah d'accord, j'ai pas réussi. réussi. Putain, mais oh, je n'y arriverai jamais. Yes! yes, yes oh merde! Vas-y, bah, Dédé! Ah. Ah. Non, mais avance! Oh, mais bouge! Ah. Mais bouge, sale con! Ok, calme. Oh, oh ah, là Ah, c'est le mieux! Mais je ne. <rire> J'arrive plus à mettre de sangre, bah. ah, oh, la puissance dans la balle. Ah! arrête de voir Pas, pas comme ça, Fred, de oui, coup, mais je n'y arriverai pas! Je te le dis, je n'arrive pas à faire les coups forts! Non, quoi! T'as juste à retirer. Ah, tu recules ta souris! Neuf! Oh, mais oui! Pardon. Mais je bah, le sais bien! Mais tu m'en voudras pas si je prends pas de leçons de toi, Diddles <rire> Je préfère prendre des, des leçons de gens qui sont devant moi au classement et de gens qui font des vrais coups quoi. Putain. Ah mais non mais moi je mais moi je l'assume oh, Mais moi c'est assumé C'est assumé, je l'ai ah dit Oh non le grand de porte c'est reparti quoi sérieux. Tu peux pas faire moi, 14... Je... 14 points, Fred Boîte. Essaye de comprendre le jeu. Bon. Non mais de arrête Arrête Diddles mais qu'est-ce qu'il dit, tu veux pas faire 14 Non mais il pinaille euh, comme de la merde, mais de toute façon il sait ce que c'est le 14, il en a fait deux rien que sur cette map, donc euh, il pinaille pour pas grand bah voilà, chose, déjà qu'il commence par se taire un peu. Non mais au moins il sait de quoi il parle, tu vois, genre les 14 il connaît. Allez, non Oh non, non, Allez, allez, non Je vais faire là, tout mon, faire faire mon tapis 14. de souris, je vais faire tout mon tapis de souris. Allez, je, je vais faire un super Non, alors, j'ai mal, non, non. Mais moi, je vous jure, j'aimerais que vous me voyez sur... J'ai changé de ah. map. On n'est même pas dans le lit ce soir. <rire> allez. Mais allez, risque. Non mais en fait ça va, il est facile ce jeu. Oui, ouais, ouais, il est simple. Mais... Allez. Je, je... <rire> je n'y arriverai jamais. <rire> non mais ah oh, non mais non. T'es <rire> parti un peu loin là, je crois. Non mais là c'est rien par rapport à tout à l'heure. <rire> Le couple que j'avais fait tout à l'heure Oui moi aussi, y'a pas de soucis Mais arrête Plus fort Mais moi je fais plus... Il faut imaginer oh. que moi je suis plus qu'un tapis de Oh yes Oh merci oh, dead... oh. <rire> Est-ce que je peux t'épouser Genre là tout merci. de suite J'arrive à Lyon le sang, quand tu veux... Et je te pousse, oh, tiens, c'est cadeau, oh c'est cadeau là oh là là. On s'entraide tellement pur, allez Ah, ah d'accord Merci mon fraté Merci mon fraté Bah alors Hop. Ce vol... Mais toi <rire> Oh, oh ça, aurait... Mais tu... ça aurait été trop beau que tu sur la plateforme, Fred. Tu, tu peux être dernier si tu... Non, mais bon, j'y arriverai et... pas, moi. Euh... Ah, putain Oh, yes Non, c'est <rire> parfait Ça le bloque Bouge pas Bouge pas Bouge pas <rire> Mais putain <rire> Bouge pas, mais bouge, bouge, pas, pas <rire> bouge surtout pas mais Fred Pourquoi t'as bougé Mais parce que je veux jouer Et je t'emmerde <rire> Ah, ah j'ai perdu les couleurs <rire> Ah, non, c'est bon. Je crois qu'il y a un problème, donc. Ah, arrête. Oh, yes! Oh. oh, merci, Fred. Barre-toi. 3, 2, 1. Yes! Un délice! Écoute, un... c'est le ce seul moyen que t'as de gagner contre moi par. <rire> Genre. Waouh! Waouh! Allo? Allo? Uh-huh, C'est où Allo C'est Allô. Bon, le sens Allo Allo C'est Discord qui bug ou <rire> What Allo <rire> Non mais il y a Discord qui bug là on est d'accord <rire> Non, mais c'est Discord qui bug, on est d'accord. Oui, oui, J'ai oui, peur. Okay. J ai, j ai peur. Voilà. On aurait dit une version de portal de bugger. Oui, c'est ça. Merde Non Non oui Non Non, non J'ai réussi sans faire exprès Et ça, c'est oh, beau. Ah yes Oh mmh. ah, non oh, ah, bah, C'est à dire que du coup, je sais quelle est la, la méthode pour que ça marche, ah, mais main, je la dirai pas. à ton âge. C'est oh, je... euh... À mon âge, genre. <rire> non, mais faites un rebond avant le carré. Ouais, t'as raison, Fred. Mais c'est comme ça que j'ai fait c'est passé, tranquille. Ah oui, effectivement. Un, ah. Genre de bons Un rebond avant le carré. Ah Mais voyez, moi je suis pas du genre à euh, euh, Ah yes, on, on peut jouer oh, on, peut, on peut jouer de là Ah oh, oui, yes. Ah mais fais euh... oh, oui. yes. ah, celle, on va euh... arrêter aussi, je crois. Après, moi je donne des conseils ouais, ouais. quoi. Ah oui non mais oh, ouais, on va, ça, on va arrêter ça, après celle-là, ça, ça, parce en que en moi, en moi je vais casser mon clavier. la même Voilà. casse juste pour ça. Ah numéro 2, Bravo Arlington, plus ce soir. Merci. Bravo Fred Watt, troisième, une belle performance. Bravo Malga pour la deuxième place. Merci. Et bravo euh, aux trois autres. Bravo à DD, je... franchement Dédé t'as je... été incroyable. Et bravo Merci. au chat d'avoir résisté Oui. Heures, euh... Je tiens à préciser quand même que si je savais faire des coulons... <rires> tu nous aurais... J'en ai marre Tu nous aurais rincé. J'aurais rincé ce jeu. Je me casse T'aurais fait 20 coups de moins je pense à peu près. Bon. Euh, bien sûr, ces belles paroles, euh, merci d'avoir survécu aussi longtemps, oui. euh, merci d'être oui. resté, euh, voilà. merci, on espère que ça vous a plu parce qu'on a souffert pour <rire> pendant ces deux longues heures. Euh, 2h15 C'était ah, pas, suis... pas facile, c'était oh, pas facile. On me sent extrêmement euh, mal actuellement. voilà, en tout cas ce fut, j'allais dire ce fut un La plaisir borrieux. mais pas vraiment. Non, le non, le non, non. Ce fut laborieux mais en tout cas merci. Et, euh... Ce fut <rire> Ce fut. Voilà, j'ai commencé ce jeu de con. Ah. Et, euh... Oui, tu sais, on, oui, a oui on a joué deux heures, deux heures à ça. l'enfer Sans pause. Et on va en faire. Moi, oh, je vais fumer. Ah bon non, non, non. Ah si Ah bon, bon, bon, je bon, je bon je Balka, Balka, quand tu. Non, non. Quand yes. Balka, tu veux quand tu. Baltek, on, on télécharge pas un troisième jeu de golf Non, non <rire> On va tous les faire. Mais on prend genre le plus pourri de Steam et on le yes. télécharge on fait ça. Je chaud. Getting Over It, mais je euh... rejoue plus jamais à ça. Mais non, mais pff, arrête. arrête. Getting... Mais attends, mais en fait, Getting Over It en multi, c'est quand même vraiment ce qu'on fait là. Mais oui, c'est ça. <rire> c'est un peu ça, oui. Enfin bon. Euh, bien, euh, on vous dit à une prochaine. Euh, le prochain stream sera probablement lundi. Peut-être un entre temps, mais c'est rien de sûr. Et il euh, bah, y a le Discord, le Twitch, le YouTube, tous les trucs, vous connaissez. Je vais pas vous faire la, la chanson. Et on vous dit au revoir et bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. Ciao. C'est quoi un teufoule?